Dans cette vidéo, nous allons présenter la notion d'étendue d'une série statistique, puis l'illustrer à travers deux exemples. Par définition, l'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de cette série. Et voici un premier exemple pour l'illustrer. Considérons la série statistique donnant les températures moyennes de chacun des jours d'une semaine. La plus grande valeur de la série est 5 degrés. La plus petite valeur de la série est moins 3 degrés. L'étendue de cette série est donc 5 degrés moins moins 3 degrés, c'est-à-dire 8 degrés. Autrement dit, l'amplitude thermique de cette semaine est de 8 degrés. Voici un second exemple. Et considérons la série statistique constituée des 6 notes obtenues par Pierre ce trimestre en maths. La plus grande valeur de la série est 20. La plus petite valeur de la série est 5. L'étendue de cette série, 20-5, c'est-à-dire 15 points. Autrement dit, il y a 15 points d'écart entre la meilleure et la moins bonne note de pierre. Pour terminer, on peut préciser que sur un tableur, il n'existe pas de fonction prédéfinie donnant l'étendue d'une série statistique. Il faut donc rechercher la plus grande valeur de la série avec la fonction max, puis la plus petite valeur de la série avec la fonction min, et enfin effectue la différence entre ces deux valeurs